à tous donc euh, c'est c'est pas spécialement une, une émission euh, radar ou tout du moins ce serait peut-être un numéro spécial vu que euh, d'habitude nous faisons nos émissions euh, en direct à partir d'un lieu public soit de la place de la république soit du euh, café Barthes à la brasserie euh, le de le jazet euh, voilà mais bon euh, la politique actuelle du gouvernement euh, cette politique de confinement euh, ne nous permet pas euh, de pouvoir euh, assurer euh, une émission radar, donc euh, en direct de 20h30 à 21h30. Et euh, elle a aussi un autre euh, inconvénient cette euh, politique, enfin cette stratégie qui a, qui a été euh, choisie de manière unilatérale par euh, le roi et sa cour. Euh, c'est qu'elle elle, n'est pas une réponse euh, adaptée, euh, je dirais, euh, à une des conséquences euh, du commerce international et, euh, et du transport aérien et, et le fait que dorénavant, l'économie est mondialisée. Euh, donc, ces coronavirus, euh, euh, on va les... On va certainement les côtoyer euh, tous les ans, comme comme comme la grippe. Euh, et euh, si on ne les détecte pas et si on ne les soigne pas, eh bien, euh, ça m'étonnerait que l'on puisse tous les ans euh, euh, confiner euh, euh, le pays. Voilà. Donc. Euh, nous respectons cette politique de confinement, euh, pas du tout par obéissance, mais par, euh, par discipline. C'est une chose extrêmement différente euh, de l'obéissance, la discipline. L'obéissance, c'est euh, euh, on te donne un ordre, tu obéis, et on sait très bien que c'est à cause de l'obéissance que beaucoup d'atrocités sont commises sur terre, les gens se retranchant sur le fait qu'ils ont obéi, non. Les, la discipline, euh, on dit souvent que c'est la force des armées, mais moi je crois que c'est une force, euh, parce que ça consiste à se tenir à, à, une, à une stratégie, même euh, quand cette stratégie est... Euh, n'est pas adaptée, euh, parce qu'aujourd'hui, la stratégie du confinement, euh, pas plus d'ailleurs que celle adoptée euh, par le Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui consiste à, à laisser la population euh, euh, attraper le coronavirus à plus de 60 pour euh, fabriquer des anticorps, euh, c'est autre, un autre type de stratégie, mais dans les deux cas, ce ne sont pas des stratégies qui peuvent venir à bout de la menace virale. La seule stratégie actuelle qui peut venir à bout de la menace virale, elle a été mise au point à Marseille par une équipe de virologues, celle de Didier Raoult, et elle consiste premièrement à détecter donc des PCR. Il faut pouvoir distinguer, euh, les personnes qui sont effectivement atteintes de coronavirus, étant donné que euh, le coronavirus lui-même va provoquer une baisse immunitaire qui fait que par surinfection, euh, les gens risquent de développer euh, des pathologies pulmonaires euh, de type bactérienne qui peuvent être fatales donc euh, cette équipe propose euh, un traitement euh, qui permet euh, en six jours de réduire la charge virale alors que normalement quelqu'un d'atteint du coronavirus euh, porte le virus pendant au moins 20 jours euh, alors soit il, malheureusement il, il développe des pathologies connexes et il meurt soit ben voilà il est il est euh, immunisé et sa charge virale va, va baisser. Donc, pour euh, combattre euh, ce coronavirus, il y a l'hydroxychloroquine euh, qu'on trouve aussi en tant que plaquénile et après, il y a des traitements euh, euh, antibiotiques d'azithromycine pour euh, euh, combattre les, les infections opportunistes au niveau pulmonaire voilà euh, pourquoi euh, cette stratégie euh, n'est pas une stratégie euh, nationale bah, c'est que tout simplement on, on le constate depuis de nombreuses années nos systèmes euh, militaro-industriels euh, dont le pouvoir local d'ailleurs appartient entièrement à des gens nommés par euh, par un roi élu, les préfets, euh, ne tient pas compte euh, de la compétence. Voilà, C'est aussi simple que cela. Euh, je l'ai dit dans une vidéo que j'ai faite pour expliquer pourquoi nous n'étions pas de 19h à 20h sur la place de la République pour euh, libérer des prisonniers politiques euh, euh, saoudiens. Victime d'une abominable dictature confessionnelle, et euh, eh bien de la même manière, aujourd'hui, nous devons exiger que soit euh, opérée une détection de toutes les personnes susceptibles euh, d'être euh, atteintes par le coronavirus, afin qu'elles puissent être traitées. Voilà. Euh, donc je vous invite tous à, à rechercher les vidéos du virologue Didier Raoult. Vous verrez, tout y est euh, fort bien expliqué et, et de manière, euh, comment, comment dire, euh, de manière parfaitement compréhensible par euh, toutes et tous. Euh, L'analyse est... Et imparable, euh, je ne comprends pas euh, qu'une autre politique de santé, une réelle politique de santé qui, qui tiendrait compte de la santé euh, de tous, ne soit pas mise en place euh, tant au niveau de la France euh, qu'au niveau européen, voire au niveau euh, mondial. Voilà, donc euh, nous allons continuer à rester confinés. Mais nous n'espérons qu'une chose, c'est que euh, avant de virer tous les, toutes les crapules euh, qui accaparent le pouvoir exécutif, et ça il faudra le faire parce que ces gens mettent nos vies en, en danger, euh, eh bien il faudrait permettre à l'équipe de Didier Raoult de, de définir une, une politique dans un premier temps nationale pour traiter cette vague de coronavirus au profit de toutes et de tous. Donc, euh, l'anarchie, la, comme je le dis souvent, l'anarchie, c'est l'ordre. Et l'ordre, ce n'est ne peut pas être imposé. Euh, imposer un ordre, cela se fait souvent par la contrainte, par la force, et c'est caractéristique de la dictature. Euh, nous avons des systèmes prétendument démocratiques parce qu'ils sont électoraux. Mais tant la constitutionnalité d'un système que la tenue d'élection ne sont aucunement euh, des garanties d'un fonctionnement euh, démocratique. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et aujourd'hui, le peuple, euh, on ne lui octroie euh, comme seule prérogative euh, celle de se plier à des directives euh, qui ne viennent pas de personnes compétentes et même et surtout qui viennent parfois de, de personnes euh, dont les intérêts euh, politiques et financiers euh, sont en contradiction euh, avec euh, l'intérêt général. Alors, effectivement, euh, lier notre santé à des grands laboratoires pharmaceutiques, eh bien c'est le meilleur moyen de nous entraîner vers une, une fin assez funeste. Euh, en France, euh, le 15 avril 2019, on a eu la toiture en plomb de Notre-Dame de Paris, ben qui, qui suite à un incendie a libéré sur Paris et sa région euh, des particules de plomb en, en quantité quatre fois plus importante que toutes les émissions de tous les industriels euh, français euh, en une année, donc quatre années de production industrielle de particules de plomb et le préfet de, de Paris n'a pas pris euh, les mesures euh, qu'il fallait prendre donc euh, ce monsieur euh, voilà, a été maintenu euh, euh, à son poste on a eu euh, une certaine Brigitte Macron qui est la, la femme du du parasite élibséen qui a vu dans cet incendie un, un signe de Dieu, voilà, c'est. Il faut, il faut prendre ça euh, réellement pour ce que c'est, c'est-à-dire que euh, la stupide médiocrité de ces gens-là euh, ne peut pas cacher leur, leur profonde avidité pour, pour le pouvoir et pour l'argent et euh, il va falloir très rapidement euh, se débarrasser de ces dangereux euh, parasites. Euh, je, je le dis, il faudra le faire de manière euh, non violente, mais je vais lancer tout de même un appel euh, à la police et à l'armée euh, ainsi qu'aux juges et aux magistrats pour euh, très rapidement euh, à l'intérieur des institutions françaises, traquer tous, tous les ignobles parasites qui mettent en place des politiques criminelles, Alors, notamment des industriels de l'armement, qui font d'excellentes affaires en collaborant à affamer des peuples entiers. Et donc, il est complètement inacceptable euh, d'écouter de, euh, des hommes politiques qui parlent de notre démocratie, alors que ces gens-là euh, ont participé au premier tour des municipales, euh, en sachant très bien que le pouvoir exécutif appartient euh, au préfet nommé par le président de la République, et, euh, et ces gens-là n'ont jamais rien fait euh, durant toutes ces années pour euh, exiger la dissolution immédiate euh, du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite euh, auquel le, à la, au sein de l'Assemblée nationale hein, et auquel participent euh, 30 députés dont monsieur euh, Olivier Dassault du groupe Dassault voilà, qui vend des avions de guerre euh, à la dictature sanguinaire dal elle-même mise en place financièrement par l'ignoble prince Mohamed Ben Salman. Donc, nous avons une contagion virale au coronavirus, mais réellement, il existe une menace invisible beaucoup plus grave, c'est celle des dictatures avec lesquelles la France commerce, et s'allie militairement. Il faudra mettre fin à cette situation si nous voulons offrir à nos enfants et à tous les enfants de la Terre un avenir. Je vous remercie pour m'avoir accordé un peu de votre attention.